Madame monsieur bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD Questions sans détour politique ce soir avec les élections législatives singulièrement dans la Troisième circonscription. Ils seront 20 candidats, des 20 binômes de candidats dans cette circonscription, parmi lesquels notre invité ce soir, Fauvert-Savant. Bonsoir. Monsieur Chienga, bonsoir. Bonsoir à la population. Merci d'avoir accepté cette invitation. On rappelle que la circonscription couvre les communes de Bémao, de Dé, de Guayave, du Lamentin, de petit de Pointe-Noire et de Sainte-Rose. Justement, Sainte-Rose, c'est votre commune. Vous êtes un habitué des joutes électorales Fauvert-Savant et vous avez décidé de porter votre candidature dans la circonscription. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature Alors, euh, comme vous dites, M. Chengang, ça fait depuis des années, depuis 2003, que je suis investi dans la vie politique de ma commune et plus globalement de la Guadeloupe. Et donc, euh, étant un leader, je me dois d'être présent à chaque élection électorale tant que je n'ai pas eu de, de mandature. Euh, de mon nature pour mener à bien ce que je veux faire. C'est-à-dire le projet que vous conduisez. Le projet que je conduis. Et aujourd'hui, il s'agit des élections législatives. Et donc, c'est une élection majeure pour permettre à bien des Guadeloupéens méritants de représenter leur, euh, leurs compatriotes, les départements d'Outre-mer notamment, au-delà de la Guadeloupe. Et il faut bien faire la distinction entre un mandat local, c'est-à-dire être maire, être conseiller régional ou conseiller général, et un mandat national, bien que l'élection se passe au niveau législatif et donc s'approprier pleinement euh, euh, les, les missions du, du, du, du, du député. Alors, c'est l'occasion de présenter, effectivement, votre programme. Votre suppléante sur cette élection euh, nous vient de, de quelle commune Alors, ma suppléante, c'est Madame Chérie Géna, qui vient du Lamentin, d'une association LACDT et qui est présidée par Mme euh, raphaël Dagonia. Oui, c'est quelqu'un issu plutôt de la société civile. Exactement, puisque c'est un salarié, elle oui. est chef de, responsable de communication. Mm -hmm. Et donc j'ai choisi, puisque c'est une femme, puisqu'il n'y avait pas d'obligation de choisir de femme. Oui. Et en plus c'est une jeune, donc j'ai voulu lancer la jeunesse et faire jouer la parité. Alors, cette élection législative s'inscrit dans un contexte particulier, après euh, le vote qui a été plutôt marquant des électeurs guadeloupéens à la dernière présidentielle. Et c'est la question qui revient un petit peu partout sur le terrain. Oui, là où qu'est député, où allez-vous siéger, il faut verser avant Alors... Le résultat de l'élection présidentielle reflète un peu le ressenti de la population au travers de l'exécution du, du dernier quinquennat, où on voit que, lors de cette élection, le président de la République n'a pas été plébiscité. Et on a vu l'émergence de deux autres grands partis. Il y a le parti de Mme Le Pen, et il y a le parti de M. Mélenchon. Et la Guadeloupe... Il faut bien regarder, tout comme les autres départements d'Outre-mer, ont manifesté, ont manifesté eh bien, la volonté d'un changement, mais en priorité avec M. Mélenchon, pour assurer le contre-pouvoir. Parce que euh, le président de la République, comme je vous ai dit, n'a pas l'aval de la population. Et donc, élu, mais... Je suis, euh, comme je vous ai dit, candidat libre, hein, puisque je n'ai pas de parti politique, mais je vais travailler avec le groupe de M. Mélenchon. Et quels sont justement les grands sujets sur lesquels vous avez envie de, de travailler avec ce groupe Vous venez de l'annoncer, la, euh, notamment sur les questions qui ont rythmé l'actualité ces derniers temps. Alors, moi ce n'est pas spécifiquement les, pro, les, les sujets qui ont rythmé l'actualité politique, mmh. si ce n'est que le pouvoir d'achat. Mais ma démarche en, démarche en termes de pouvoir d'achat, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat de nos compatriotes, mais pas en demandant à l'entreprise de supporter. Donc il appartient à l'État de supporter cette augmentation de salaire, notamment au travers de la baisse des charges sociales. Parce que vous venez de voir, il n'y a, a pas si longtemps, on vient de voir euh, les résultats euh, de la croissance, qui est quasiment inexistante, et avec une inflation galopante, qui est de plus de 4 Et du fait de l'indexation de, des salaires sur l'inflation, on a dû augmenter les salaires de 2,26 Mais ce n'est pas l'État qui paye les 2,26 ce sont les entreprises. Et moi, je voudrais que nous puissions faire autrement, que l'État puisse supporter cette augmentation de salaire en réduisant les charges sociales et tout comme euh, la taxe d'habitation. On a supprimé la taxe d'habitation, mais ce ne sont pas les entreprises ni les contribuables qui ont supporté. Eh bien, c'est l'État qui a versé une, une participation correspondant à une quote part -un de la TVA aux entreprises. Absolument donc c'est la TVA qui a compensé la baisse de la taxe d'habitation. En tout cas, on a bien compris, plus euh, d'État, justement, dans ce type de questions. Justement, on a peut-être tendance à l'oublier, mais le, le rôle du parlementaire euh, n'est pas simplement de produire ou de voter des lois, c'est aussi le lien qu'il y a entre euh, son territoire d'outre-mer et, euh, et le gouvernement et, et donc l'Assemblée nationale. Comment voyez-vous la relation justement qu'il faut avoir avec l'État désormais pour ces parlementaires, alors, pour nos îles Alors, au-delà des, euh, des, de, de, de la vision des programmes que je veux proposer, mais je veux dire justement que les départements d'outre-mer ont un rapport particulier avec l'État et que l'État doit assumer ses responsabilités. Je prends l'exemple euh, du rattrapage économique et d'aménagement du territoire, notamment en matière d'eau, d'assainissement et d'organisation du transport, on a transféré des compétences au travers de la loi notre aux collectivités locales et aujourd'hui on a créé ce qu'on appelle le CIMEG pour la gestion de l'eau. Mais il y a... Pour la gestion de l'électricité et le, le, le SMO pour la gestion de l'eau. Exactement. Oui. Et donc il y a des investissements lourds à réaliser. Les collectivités n'ont pas les moyens. Et dans, justement, dans le cadre de mon programme, je propose que l'État puisse créer un fonds de garantie pour aider les, les collectivités locales en préfinançant les, les investissements à réaliser, sachant que les investissements bénéficient de subventions. Comme l'État l'a fait, dans le cadre de la crise sanitaire, avec le PGE, hein, le prêt garanti d'État, eh il faut créer un fonds pour permettre de financer les dépenses à engager par les collectivités et qui seront remboursées. Alors, mieux structurer euh, la Guadeloupe pour, pour l'avenir de, de cette jeunesse sur le plan économique également, là aussi, ce sont des sujets qui vous interpellent. Et bien, tout à fait. Vous parlez de la jeunesse. Dans le cadre de mes pré prévisions, nous avons ce qu'on appelle le RSA jeune. Et pour les jeunes, il y a beaucoup de dispositifs parce que nos enfants sont très souvent assez tôt à l'école dès l'âge de 16 ans et c'est souvent des enfants de familles modestes. Eh bien, il faut les accompagner. Il y a des dispositifs qui existent. Il y a la garantie jeune, il y a un jeune, une solution... Il y a, on vient de créer un contrat éducatif jeune qui a député, qui a dé commencé au 1er mars de cette année. Oui, il y avait avant un contrat aidé qui avait été supprimé aussi. Hein. Oui, oui, mais les dispositifs sont bons, mais ça joue de 6 mois à 18 mois, ça ne va pas plus loin. Si les jeunes arrivent à trouver un emploi dans ce délai-là, tant mieux, mais beaucoup n'arrivent pas à trouver d'emploi dans ce délai-là. C'est pour ça que je voudrais qu'on puisse voter un RSA jeune qui part de 16 ans à 25 ans, mais avec des conditions, bien entendu, pour en bénéficier. Et quel a été votre regard sur l'action parlementaire des quatre derniers députés sortants Alors, comme beaucoup le disent, ce sont des députés qui sont macronistes, et étant macronistes, puisqu'ils relevaient de la majorité euh, gouvernementale, et qui siégeait à, à l'Assemblée nationale également dans la même majorité, même si euh, parfois ils veulent démontrer qu'ils ne sont pas de la majorité, mais, mais à certain, ce moment-là ils ne pèsent pas, qu il, qu il mais à ce la... moment-là ils ne pèsent pas, parce que c'est un pouvoir, je ne dirais pas que c'est un pouvoir législatif, mais c'est un pouvoir législatif parce que c'est le président qui avait sa majorité. Justement, ça me permet de dire, ces personnes n'ont pas, assurés, n'ont pas permis de valoriser leur territoire d'outre-mer. Ceci aussi explique certainement cela, le nombre de candidats, parce que chacun pense qu'ils peuvent faire aussi bien que sinon mieux. Mais il faut aujourd'hui, à l'occasion de cette élection, c'est un appel à la population, puisque la population l'a manifesté lors des présidentielles, Eh bien il faut un contre-pouvoir, euh, à à l'occasion de cette élection. Justement, votre regard sur euh, cette percée de Marine Le Pen au, au premier tour euh, de l'élection euh, euh, présidentielle et au second tour, surtout ici en Guadeloupe. Oui, oui je parle surtout des départements d'outre-mer. La percée de Marine Le Pen, c'était pas en Guadeloupe seulement. C'était pas en Guadeloupe. Non, c'était pas seulement. C'est euh, Monsieur Mélenchon qui a réalisé une belle performance mmh. dans les départements. Outre-mer. Mais comme je vous, je vous ai expliqué, les gens ne voulaient pas reconduire l'action la, enfin gouvernementale du, euh, du, du président ou encore sa personnalité. Et donc les gens ont voté en masse pour Mélenchon. Mais ils savaient qu'au deuxième tour, M. Mélenchon n'était pas là. Eh bien, c'était soit tout, tout contre M. Mélenchon, Monsieur le Président, Monsieur Macron. Macron, ou alors tout sauf Madame Le Pen. Oui. Et d'ailleurs, la plupart des partis politiques ont demandé à sanctionner Madame Le Pen. Oui. Mais ce n'est pas une percée de Madame Le Pen. C'est plutôt une non-adhésion au président de la République. Euh, pour, voilà, pour vous, ça ne va pas forcément refléter ce qui va se passer le 11 juin dans les urnes Non, oui. à mon avis, non. Ça ne va pas refléter, refléter mais euh, la poursuite d'accompagner euh, euh, les, le, les partisans de M. Mélenchon, à mon avis, ça va se poursuivre parce qu'il n'y aura pas d'adhésion au président de la République. Alors, on vous laisse encore un, un, un petit peu de temps, euh, Fauvert-Savant, pour vous adresser à cette population de la troisième circonscription. CO Quels sont les grands axes que vous entendez euh, développer et défendre alors, les grands actes que je vous ai donnés, je vous ai, en ai cité tout à l'heure, c'est le rattrapage de l'aménagement euh, du territoire et du développement économique. Je veux aussi mener une politique pour relancer la natalité dans nos territoires. Personne ne parle de ça, mais nous ne faisons plus d'enfants et nous risquons de ne pas avoir la, le renouvellement des générations. Et je suis bien placé pour le dire, comme je suis un élu, parce que tout ce est calculé à base du nombre de la population. Par exemple, je fais partie de la commune de Sainte-Rose, on avait une population de plus de 20 000 habitants, on avait 35 élus, et les indemnités des élus étaient supérieures et les dotations versées à la commune étaient supérieures. Du fait de l'abaissement de la population, eh bien, les, le nombre d'élus a diminué, les indemnités ont diminué et la dotation versée à la commune a également diminué. et Ça a un impact aussi au niveau économique parce que les écoles... On ferme les écoles, donc il n'y a plus de professeurs, il n'y a plus d'intermédiaires dans la restauration, il n'y a plus de transport, le transport scolaire va diminuer, etc. Ça va impacter négativement l'économie de notre territoire. Voilà, il faut relancer euh, euh, une politique de natalité. Ça a existé, mais ça a été revu. Vous avez bien entendu que euh, le président actuel, d'ailleurs, il avait diminué sous l'allocation de rentrée scolaire. Donc ça aussi c'est une politique de natalité, comme des primes euh, à la naissance, comme euh, la fiscalité, c'est-à-dire le quotient familial. Ça existe déjà le quotient familial, mais c'est souvent des personnes qui ne sont pas imposables, euh, qui font des enfants et largement. qui ne bénéficient pas pleinement de ce dispositif. Il faut, non au-delà de, du quotient familial, créer euh, euh, une... Un crédit d'impôt pour permettre aux gens d'accompagner leurs enfants, ne serait-ce que pendant 5 ans. Voilà. En tout cas, Fauvert Savant, vous avez pu développer au cours de cette émission monsieur... un certain nombre de grands axes pour cette élection législative. On le rappelle, vous êtes candidat euh, dans, dans cette troisième circonscription où ils sont 20 et il convient euh, légalement, comme on le fait dans cette émission, de citer tous les autres candidats euh, donc déclarés pour cette circonscription 3 de Guadeloupe. Monsieur Christian Georges-Henri Léo. Monsieur Hubert Kiaba, Monsieur Ferdi Louisi, Madame CGS Esdras, Monsieur Raphaël Lapin, Monsieur Rodito Lassi, Monsieur Fauvert Savant, donc notre invité ce soir, euh, Madame Marie-Laure Aigle, Madame Béatrice Gamma, Monsieur Félix Flemin, Madame Delphine Pierquin, Monsieur José Toribio, Monsieur Grégory Cabrion, Madame Sylvie Chamougon-Anneau, Monsieur Fabrice Lus, Monsieur Max Mathiazin, Monsieur Prévert Mayengo, Monsieur René-Claude Argis, Monsieur Gilbert Ederval, et enfin Monsieur Paul-Éric Confiac, vous l'avez entendu, ils sont 20 candidats dans cette troisième circonscription. Bien évidemment, QSD va encore s'intéresser dans les jours à venir à cette élection législative, mais d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée. Merci encore, Fauvers Savant. Merci, c'est moi qui vous remercie.